Eh hey, salut Oh non Eh hey, salut, tu sais que la mise à jour 1.47 d'EuroTruck, elle est disponible wow. Et ouais mon ami, la mise à jour 1.47 sur EuroTruck est disponible Mais dis-moi Jamy, quelles sont les nouveautés Salut à toutes et à tous, la même compagnie, il est 16h J'espère que vous êtes tous très bien, pas du tout, il est pas 16h Mais c'est pas grave, nouvelle vidéo, enfin de retour Sur Euro Truck Simulator 2 pour vous présenter Un petit peu les nouveautés de cette nouvelle Mise à jour disponible sur Steam, bien sûr Gratuitement, la mise à jour 1.47 De Euro Truck Simulator 2 Avec énormément, franchement, énormément De choses, je dois le dire, moi qui me suis Un petit peu décroché du jeu, pour être très honnête Avec vous, je suis assez content de voir Un petit peu les, les nouveautés, alors pour faire les tests Je me suis mis sur un ancien profil Où je suis niveau 39, comme ça on est tranquille, j'ai absolument Enlever tous les modes, disclaimer Il y en a beaucoup qui se font avoir, surtout N'installez pas, en tout cas ne jouez pas sur la Dernière version si vous avez plein de modes hein. Pro mode, etc, même les modes Classiques, c'est incompatible Alors déjà, une première nouveauté euh, Qui, bon, qui est légère On commence comme ça, c'est dans le menu Principal, avant de sélectionner justement vos profils Vous avez en bas à droite le petit bouton quad 9. Quoi de neuf 9 neuf docteur et bien justement, les fameuses mises à jour en fonction Des versions, vous pouvez et bien les retrouver Ici, et donc c'est plutôt sympa puisque tout ce que je vais vous montrer se trouve ici donc sur cette Mise à jour 1.47 donc vous allez voir Un petit peu les nouveautés à savoir que je vais Vous présenter ce que moi je trouve Intéressant et important pour être Honnête avec vous euh, voilà ils ont retravaillé Sur l'Allemagne c'est pas le truc Le plus folichon que j'ai envie de vous parler aujourd'hui Mais bon on va pouvoir y faire un tour si on veut Mais je suis pas connaisseur par contre le deuxième point est très intéressant, c'est le Uneven Surface Simulation. Je vais vous la faire en français, vous inquiétez pas, je vais lancer le profil. Ah bah ça tombe bien, c'est comme si je recommençais à zéro. Là, il me propose de choisir mon nouveau, euh, mon nouveau voyage rapide. Donc ça va nous permettre de juste reparler de l'Allemagne, des nouveautés. Nous avons donc euh, quatre villes qui ont été retravaillées, notamment Stuttgart. Alors Stuttgart, c'est où Stuttgart Je m'y connais tellement bien moi en Allemagne. Euh, tac, tac, c'est ici Stuttgart, donc qui a été retravaillé. Francfort également, Francfort qui est ici, Francfort sur le mai. <rire> Nuremberg, donc juste à côté de Stuttgart, et puis on a Erfurt également qui a été retravaillé, Erfurt, juste là donc voilà, Erfurt, Nuremberg, Stuttgart Francfort voilà, bah, tout simplement c'est ces quatre points là, qui ont été euh, travaillés tout simplement, donc écoutez on va aller sur Frankfurt, euh, le, le Main pour euh, le voyage rapide en tout cas nous voici avec ce vieux camion, euh, souvenez-vous une autre nouveauté, avant de parler des gros trucs justement, je fais dans l'ordre justement qu'on qu a sous les yeux, c'est l'interface utilisateur qui a changé euh, alors pas l'interface utilisateur en lui-même Mais la carrière juste ici, vous le voyez là Si je clique dessus, et eh bien ça a totalement changé Et c'est vraiment excellent Ça permet de voir euh, eh bien tout ce qui s'est passé euh, dans l'historique finalement Donc on a les statistiques et le journal des livraisons Ah oui J'avais pas encore vu ça, c'est magnifique Donc on a les statistiques qui nous permettent de voir eh bien les livraisons euh, Donc par exemple j'ai fait 180 euh, livraisons excellents 10 bons travails Bref, un seul qui a été un petit peu dégueulasse comme vous pouvez le voir vous voyez les exploits, 13 transports exceptionnels par exemple euh, Livraison la plus courante, les vaccins, souvenez-vous c'était à l'époque du coronavirus en 2020 C'était vachement à la mode Lol. Et ouais je faisais beaucoup de lives. souvenez-vous, c'est assez excellent euh, On voit l'exploration de la carte, les lieux découverts, etc. Le nombre de camions qu'on a eu, euh, les distances totales qu'on a parcourues, Que ce soit en mission ou hors mission, les pénalités, bref plein de choses qui permet de, bah, ça, ça permet aussi de pister vos, vos youtubeurs qui cheatent, hein, si jamais, euh, si vos youtubeurs ne veulent pas vous montrer ça, c'est qu'ils ont cheaté. <rire> le journal des livraisons, bah, vous pouvez voir tout simplement euh, les marchandises que vous avez euh, emmenées. Alors à mon avis, ici, quand vous voyez la palette euh, et qu'on ne sait pas ce que c'est, je pense que c'est un transport issu d'un mode. Et comme il n'y a plus de mode actuellement sur mon profil, bah, tout simplement, ça ne s'affiche pas. Euh, et donc vous pouvez voir le combienième jour, visiblement. Ah oui, jour 11 649 euh, vous voyez les distances, le temps passé, etc. Bah, imprudent. Ça, Je sens que c'était la fin euh, quand j'en ai eu marre de retrouver ça, tu vois. <rire> donc voilà un petit peu pour ces nouveautés. On va passer maintenant à ce qui va nous intéresser un petit peu plus. Bon, donc là, on est sur Francfort, sur le Main. On va conduire. Et là, messieurs, dames, ça commence à devenir intéressant puisque une des principales nouveautés pour moi, c'est le régulateur de vitesse, enfin adaptatif et euh, système euh, D'assistance pour le freinage d'urgence Tout simplement les amis ça se passe ici Vous allez dans les options, l'engrenage Vous allez dans jouabilité et vous allez un petit peu descendre dans réglage du jeu Là où vous avez toujours simulation de la fatigue etc Et vous allez chercher, pardon excusez-moi C'est dans réglage du camion c'est un petit peu plus bas Et vous allez descendre ici vous voyez il y a limitateur de vitesse Détecteur de pluie, là où il y a toutes les cases à cocher vous allez chercher justement euh, Au niveau des endroits où il y a euh, le régulateur Régulateur de vitesse et là vous avez Régulateur de vitesse adaptatif et vous allez pouvoir Alors par défaut il est désactivé, vous allez pouvoir Choisir justement distance 40, 30 ou 20 mètres Donc pour essayer on va mettre 40 mètres Donc l'idée c'est que on va essayer de Coller un véhicule, on va mettre quand même 20 mètres finalement euh, on va coller un véhicule et on va voir avec le régulateur de vitesse il va normalement s'adapter C'était une option qui était en bêta qui était cachée souvenez-vous euh, Et qui était compliquée, enfin compliquée, la flemme parce qu'il fallait passer par la console Maintenant ça y est c'est disponible Pareil pour l'assistance au freinage d'urgence Par défaut c'est désactivé, vous allez pouvoir justement mettre détection complète comme ça on est sûr que ça fonctionne Donc on va essayer de rentrer dans un véhicule, on va voir ce qui va se passer Surtout qu'en plus là il pleut euh, donc euh, ça va glisser Du coup pour ceux qui demandent aussi Comment on fait pour activer le régulateur Vous allez dans clavier et euh, bouton Vous allez dans contrôle du camion Vous descendez pas trop rapidement Parce que ça va aller très très vite Donc là vous avez euh, les suspensions avant etc Ça c'était aussi une des dernières nouveautés de la dernière mise à jour et vous avez attention on arrive ici voilà le régulateur de vitesse Donc là par défaut visiblement c'est à toucher mais vous mettez évidemment la touche que vous voulez Voilà donc là j'ai mis le régulateur je suis bloqué vous voyez à 70 km et là ça freine direct Oh c'est incroyable je ne touche à rien alors je vais quand même lui rentrer dedans Même pas Et ça m'a dé désactivé le régulateur Les gars je n'ai touché à rien c'est incroyable Je sais pas du tout si dans la vraie vie c'est aussi poussé que ça mais si c'est le cas, en vrai, euh, je crois que les accidents sont impossibles. Donc ah, Attendez, c'est incroyable ce qui se passe. Mais dis-moi Jamy, le régulateur de vitesse normalement, c'est plutôt pour l'autoroute ou les grandes départementales. En effet, donc du coup, on est reparti, j'ai mis le régulateur à 90, donc euh, vitesse maximum pour euh, le camion et nous sommes sur l'autoroute. Donc comme dit, hein, vous pouvez me faire confiance, j'ai une main sur le volant, je ne touche à aucun bouton et j'ai mes deux pieds en l'air, d'accord Ça va être très dangereux justement. Voyons voir ce qui va se passer. Eh bien voilà, tout simplement, freinage d'urgence, on se retrouve à 70 Et le régulateur a été désactivé d'ailleurs Donc là il faut reprendre la main sur le véhicule, donc réaccélérer D'accord, je vais me mettre derrière le camion à 90, j'active le régulateur Et illico presto, vous voyez le camion ralenti, 87, 86, 85 Voilà le régulateur adaptatif, je ne touche à rien d'ailleurs encore une fois Et là il s'adapte au véhicule, vous voyez que euh, le régulateur de vitesse affiche toujours 90 Et pourtant je suis bel et bien à 80 alors est-ce que ça marche comme ça dans la vraie vie je sais pas Parce que vous voyez qu'il fait des à-coups hein Il accélère, il décélère, il accélère, il décélère Alors je suis pas sûr que ce soit de la vraie éco-conduite Je suis pas sûr que pour la consommation de carburant Ce soit l'idéal Mais vous voyez Dans l'idée ça fonctionne vraiment bien le régulateur de vitesse adaptatif c'est validé Et le système de freinage d'urgence, évidemment euh, soyons malins Mais ça fonctionne dans tous les cas, donc c'est validé Une autre nouveauté très très très intéressante C'est la simulation de surface inégale Alors ça c'est pour la traduction euh, vraiment euh, franco-anglaise en gros globalement c'est enfin euh, un changement de la surface de terrain Alors en fait visuellement ça ne se voit pas, là vous voyez la route elle est nette hein, clairement Ça ne se voit pas mais pour les joueurs qui jouent avec un volant Mais je pense qu'avec une manette ça doit aussi avoir quelques changements En tout cas globalement vous allez sentir des sortes de petites collisions, voilà des sensations imparfaite du terrain donc comme en vrai avec des petits creux ici et là des fois le volant qui va hop là un petit peu décalé à droite vraiment de manière légère mais voilà c'est la simulation de surface inégale parce que c'est vrai que euh, c'est aussi un truc qui m'avait pas mal lassé sur le jeu il fut un temps quand même c'est que bah, c'est très linéaire euh, faut vraiment aller sur Grand Utopia pour avoir des routes avec des trous Globalement, Là maintenant il n'y a plus besoin évidemment d'avoir des routes défoncées hein, Mais comme dans la vraie vie tout simplement Et eh bien la surface euh, inégale Donc euh, c'est un petit peu subtil, c'est léger Vous allez sentir quelques moments euh, le volant euh, Non pas partir en cacahuète mais voilà Vous allez sentir qu'il faut quand même rester euh, Les deux mains sur le volant globalement euh, Ou une main mais en tout cas faire attention euh, à tout ça donc c'est vraiment une nouveauté je trouve assez intéressant. Une autre nouveauté qui va en ravir plus d'un et je pense que ça va redonner un coup de jeûne finalement au jeu à ce niveau là c'est les remorques qu'on peut posséder, on a deux nouveaux types de remorques donc là vous allez dans vendeur deux remorques et vous avez donc les remorques traditionnelles ici euh, Donc les bâchés, on a les porte conteneurs les plateaux euh, Me semble-t-il également qu'on avait, euh, bah justement Bon, vous avez vu les, les nouveautés Mais il me semble qu'il y avait encore un autre type, je sais pas s'il y avait les frigos euh, Quelque chose comme ça, en tout cas maintenant nous avons les citernes euh, à gaz qui sont euh, possédables Alors ça c'est citernes chimiques, est-ce que du coup ça fait partie des nouveautés ou non euh, Je crois que non, on avait déjà ça avant euh, citerne chimique me semble qu'on avait déjà Maintenant c'est les citernes de gaz qui sont nouveaux Donc ça voilà cette remorque là dans tous les cas elle est nouvelle euh, Citerne de carburant me semble-t-il qu'on avait déjà et que c'était aussi une, une des dernières nouveautés encore Mais donc voilà ça permet de rajouter encore des euh, nouvelles remorques Mais alors là ce qui va m'intéresser de Zinzin c'est les bétaillères, Les euh, remorques pour les animaux Donc visiblement voilà on en a qu'un seul euh, là on a un fourgon frigorifique double Très intéressant Voilà les bétaillères qu'on va évidemment pouvoir personnaliser on va, on va faire un test je vous montre tout simplement Alors je pense pas non plus qu'il y ait énormément de choses encore à faire Mais ça risque d'être intéressant avec les mods On va pouvoir faire des skins personnalisés probablement euh, Donc voilà vous pouvez mettre ça en acier Alors attendez où c'est qu'on voit la différence On voit absolument aucune différence On voit absolument aucune différence très bien Là on peut rabaisser carrément Oh c'est chouette ça Pour les animaux ça. ça j'aime bien ça j'aime bien euh, Vous pouvez changer les essieux visiblement Mais ça ne change absolument rien Ah oui d'accord Non pas du tout C'est Les deux sont trois essieux je ne comprends pas la différence Il y en a un qui est plus à l'avant l'autre qui est plus à l'arrière peut-être Bon pourquoi pas euh, Vous pouvez changer donc la peinture Peut-être des skins personnalisés euh, à l'avenir Et puis donc là au niveau des customisations Vous pouvez changer soit peinture soit chrome Soit mettre des petites euh, roues d'aération J'imagine c'est des ventilateurs Ouais c'est des ventilateurs Euh. Mettre des petites rampes de lumière, enfin des rampes de lumière comme toi c'est pas non plus euh, la folie euh, Changer les pneus ça c'est le classique euh, Là vous pouvez mettre euh, la peinture Voilà pour recourir les pneus A l'arrière également peut-être mettre en chrome Oh ça c'est dangereux ça non L'effet miroir c'est dangereux me semble-t-il hein Voilà bon vous pouvez un petit peu changer, euh, un petit peu changer tout ça c'est plutôt pas mal Je pense qu'en vrai de vrai ça va rajouter de l'intérêt à, à rejouer au jeu Très honnêtement Et puis devant euh, On peut mettre d'extincteur Même pas non On peut pas mettre d'extincteur Bon remarque C'est peut-être pas Non plus la même cargaison Mais vous avez à peu près l'idée Donc vous pouvez acheter ça Sans aucun problème Bon j'achète Mais c'est vraiment pour faire genre Puisque de toute façon euh, Je m'en fiche un peu De ce profil En tout cas voilà Donc euh, Remorque à bétail Et citerne à gaz Donc maintenant Qu'on peut euh, Acheter et voilà globalement c'est un petit peu tout au niveau des nouveautés En tout cas nouveautés principales que je Considère comme importantes évidemment vous pouvez Retrouver sur le blog et euh, eh bien euh, bah, tout simplement vous pouvez voir même dans les what's news hein, La nouveauté que je vous ai présentée en début Vous pouvez voir tout euh, en détail Transport 24 a également fait une vidéo si jamais ça vous intéresse D'aller voir directement euh, En tout cas voilà pour, euh, pour les nouveautés moi que j'ai trouvé Principales donc les 4 euh, Villes d'Allemagne qui ont été retravaillées Citerne à gaz, remorque à bétail Le régulateur de vitesse adaptatif et le Système de freinage d'urgence ça c'est complètement Validé c'est vraiment génial euh, La simulation de surface inégale donc qui permet tout simplement voilà d'avoir plus de euh, d'intérêt finalement de rouler sur la route faire attention euh, l'amélioration des performances j'en ai pas parlé mais globalement pour les petites configs, mais aussi pour les grandes configs, c'est toujours sympa. En gros, ils ont tout simplement boosté les performances pour tout ce qui est, par exemple, circulation dense. Vous savez que quand il y a beaucoup de véhicules, des fois, un petit peu, voilà, ça rame un petit peu. De même, quand il fait nuit ou quand il pleut, ça demande beaucoup plus de, euh, de performances. Donc, ils ont un petit peu amélioré tout ça. Est-ce qu'il y a grande différence Je ne pourrais pas vous dire, très honnêtement. Mais euh, en tout cas voilà la refonte de l'interface utilisateur pour l'historique de la carrière on a vu ça également Le journal des mises à jour on a vu ça donc dès le début Et puis voilà globalement pour les grosses grosses euh, nouveautés pour moi en tout cas euh, Ils ont ajouté un filtre de direction sonore Ils ont changé les intros de ville personnalisées pour le DLC Road to the Black Sea Franchement est-ce que je m'en fiche un petit peu Est-ce que vous vous en fichez Peut-être Donc c'est pour ça que j'en ai pas forcément parlé mais voilà un petit peu pour, pour tout ça Et ça fait du bien de voir le jeu euh, s'améliorer au fil du temps et euh, hâte de voir de prochaines vidéos chez Transport24 et chez L7C Fox Justement sur les nouvelles mises à jour Grand Utopia qui va bientôt rapidement se remettre à jour évidemment Puisque Grand Utopia ne peut pas fonctionner comme ça sur l'1.47 Bien qu'il a justement mis en place un mode en attendant permettant de que ça fonctionne Bref je vous laisse voir ça, je mettrai tout en description de toute façon Ne vous inquiétez pas, je vous fais plein de bisous Si cette vidéo vous a plu, vous a servi ou voilà Si vous avez juste passé du bon temps, n'oubliez pas le like Si vous n'avez pas kiffé, vous êtes... Euh pas cool, mais vous pouvez mettre un dislike, voilà ça fait toujours plaisir quand même, le commentaire et l'abonnement, c'était Mkolo, plein de bisous, ciao tout le monde